ce qui vous nourrit constamment. La nourriture que vous mangez, la terre sur laquelle vous marchez, l'eau que vous buvez, l'air que vous respirez. Si vous ne savez pas comment être révérencieux en faire cela, vous n'allez pas connaître la beauté de la vie. Vous allez vivre. Vous allez vivre, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous mangez comme ça, vous allez vivre aussi. Mais vous n'allez pas connaître la beauté de la vie. Comment chaque petite chose peut être d'une beauté absolue, d'une beauté bouleversante, pas simplement belle, que chaque petite chose dans votre vie peut être incroyablement belle si vous l'approchez dans le sens qu'il faut.